On est parti? Oui. Voilà. Moi, c'est une boîte automatique, hein. tu vois? Boîte automatique. Ouais. Hein ça, c'est un bouton. Quand j'arrête, le moteur ça s'arrête tout le temps, mais des fois, moi, je trouve ça ennuyant parce que. Il faut, il faut avoir, avoir ouais, accélérer pour euh, que le moteur redémarre. quoi. Le start est top. stop. Beau, il fait. 110 chevaux 110 chevaux 110 ouais. chevaux euh... 110 j'ai trois cylindres ouais et euh si combien de kilomètres Alors pour l'instant j'en ai écrit 4000 4150 152 est... j'ai la voiture depuis le mois de février hein. ouais le, je crois que je l'ai lu le 24. Le février, ouais, je crois. Donc, Donc elle est assez nouvelle. Ah ouais ouais ouais. Donc euh, ça c'est ça vrai. Ben, tout est compris dedans, j'ai la radio. J'ai le téléphone, ouais. j'ai la navigation pour euh, trouver mes routes, là, tu vois, j'ai déjà un écran là, ouais. déjà là. Ouais. là, tu vois, ouais. je peux le mettre ici si tu veux, hein. voilà, tu vois, ouais. et je tape mon adresse, je tape l'adresse euh, que je veux et alors euh, j'ai la carte qui se met, ouais. Ouais, ouais. Alors, je vais taper maison elle se met Ouais. Ouais, ouais. Veuillez suivre le tracé ouais. de la route. Mais ça, je sais pas couper le son ici. Hein. Ça va. Ça, ça va. Et tu tout un truc, un tableau de bord, il se met. Et alors, tu, tu regardes une fois où tu veux regarder, t'appuies dessus et... il te marque l'état de... l'état de, des pneus et tout, bazar. Ouais. Là, t'es en quel mode Pareil, exemple. Pardon Là, tu es ah en oui, quel mode, mode normal, moi. Normal. normal. Ouais. J'ai codé sportif, mais il faut que je retrouve. Maintenant, prenez à droite, vers ah. l'Iman T'entends Ah oui, t'as de la reprise. Euh, la crise, hein. Ah, ouais. de la reprise, hein Ouais. T'as de la T'as de l'air prise. Ah c'est c'est ligne blanche. Oui. Ça a beau être un petit moteur, t'as de l'air prise. Ouais, ouais, ouais, trucasse. casse. Et elle tient, hein, dans la côte, elle tient bien. Tu vois, j'ai même euh, réglé mon... Tableau de bord, tu vois. Ouais. Je fais ce que je veux et c'est bon, quoi. Table, en tout cas, ouais, tu bien installé, toi? Oui, ouais. voilà, la caméra, tranquille, ouais, c'est comme si j'avais une TV dans la voiture, tu vois la voiture et derrière, tout ça. ouais, ça avait jamais essayé. Ce modèle-là, ça n'avait jamais fait... Ah non, non, non. Bah ben ouais, mais... Au départ, je voulais, je voulais comme celle-là qui est devant moi. Alors, tu vois, non euh, ouais. le, le caroc. Mais ouais. Comme je voulais la boîte automatique, il fallait que je prenne un moteur 1500. Mais 1500, pour moi, c'est trop gros parce que... Ah, ben, ici, Regarde, oh, dans... Ah ouais, tu vois Écoute. Écoute éco conduite. Normal. Ouais. Et alors. Et euh, sport. Et alors individuel, mais ça c'est encore un truc que je voulais regarder, quoi. Voilà. Je, je, je connais pas encore tout à fait la voiture, mais enfin. Si tu la mets en sport, qu'est-ce que ça fait T'en va être facile, Voilà. Bah, ça dépend comme toi tu roules aussi. Hein, parce la PD, le régime moteur. Ouais mais peut-être que va... ouais. l'accélération accélé... est L'accélération est ouais. plus forte Ouais. Voilà. Mais comme ici on sait faire que du 50 ou de 70. Ouais. Euh, C'est hum. pas intéressant. Pour... Non. T'as un réservoir de combien Normalement, je crois que c'est 55 litres. 55, ah oui. litres. Ouais. Mais normalement, je dois faire avec un plein. je dois voilà, tourner autour de 750-800 km en roulant normalement. Hein. Parce que ah. plus que tu plus que tu tires dedans, au plus, ouais. que, au plus que tu bois. Quoi, hein. Ça c'est normal là, hein. c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Comme option dans la voiture ici, euh, j'ai eu le pare chauffant avant et arrière. Oui. Alors euh, GPS, euh, tout le bazar là. Climautomatique automatique. Oui, automatique aussi maintenant. Ouais. Et alors, euh, tu chauffant. Elle est bien pour faire de la ville. Hein. Ouais, ouais, du ouais, moteur, moteur, c'est prévu pour ça maintenant, hein, dans la ville. Ouais. Et ça consomme. Allez, alors, quand tu fais pas le saut avec, euh, normalement ça consomme. Ouais, ça consomme un peu plus que tu démarres de bazar, ok. Et moi quand j'ai une moto automatique, elle consomme d'office un peu plus. Enfin, ça ouais. en va encore, quoi. Ouais, ça va encore. Ben, sinon. Euh... Ah ben, elle est cour, là. On va aller, on va aller faire top toc toc. Hein. Je vais chercher Alors, voilà, là, à voir si elle un coup de l'autre avec moi. De mettre la clé dans le. le les clés Ouais. Ah non, moi j'ai un, un démarreur euh, automatique. Automatique maintenant, oui. Et tu consommes plus ou moins combien Bah, normalement, je tournais autour de. En ville, 6 litres. 6 litres et demi, plus ou moins. C'est bon, c'est bon. Ben, en ville, hein, ça. Normalement, je crois que quand tu roules à 120, tu dois être dans les 5. Ben, enfin, si tu n'exagères pas, non plus, Plus ou moins 5 litres avec les 1,5. C'est bien. T'as les clignotants sur l'air. On T'as l'air trop ouais. Tu vois Ouais. C'est vrai. Bien. Et en plus, il n'y a pas trop de bruit. Ni... De quoi Oui Il n'y a pas trop de bruit. Ah non, elle.. est, elle est calme. Enfin. Ouais. Ça va encore. Quand tu pousses évidemment. Ouais ça, mais ça dépend aussi le, le revêtement des routes, hein. t'as plus de bruit que tu roules sur du béton que ouais. quand tu roules sur du termac Ouais ouais En neutre, et alors ils savent me tirer quoi Ouais ouais Et des S, c'est euh, comme on roule maintenant et je peux rouler en, en, en, en manuel et tout ça, hein, tu vois bon Ouais je, je vais cliquer sur les boutons et ça va tout seul hein. Bientôt il faut rester informaticien pour rouler en voiture alors. Ah ouais, ouais d'accord. Ouais. Il t'a amené au centre. Ah ouais. J'ai pas tapé le numéro non plus de rue. Hein. Ouais. C'était pour ça. DSG, ouais, ouais. c'est bien ça, c'est agréable à conduire, ouais, ouais. oui, c'est le même moteur à peu près que dans la Golf de Tamarène, le 1000, mille... trois cylindres, oui, oui, oui, oui, de toute façon c'est le moteur oui, oui, oui, c'est le même moteur, hein. Il est plus petit mais plus profond. Oui, bah, c'est déjà un beau coffre. Hein euh, par rapport au cache-caille, il, il était plus. Il y en a oui. au cache-caille, je savais mmh. encore. Retirer le plancher, j'avais encore de la place pour mmh. dessous oui, Il y a oui, oui. seulement ma roue. Mmh. Oui. Enfin. Euh... Hein ouais, attention. Voilà, Ça ferme. Voilà. Très bien.